Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Pro Learning. Aujourd'hui, comme d'habitude, en ce moment, je vais vous parler de Canva. Et ça va être un tuto assez particulier parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer à partir de Canva, donc de vos designs, de vos présentations, de ce que vous créez dans Canva, comment publier directement sur vos réseaux sociaux préférés. Vous allez voir que c'est directement intégré depuis Canva. Il faudra juste se connecter, mais je vous le montrerai juste après, pas de panique. Et vous pouvez même planifier vos posts. C'est-à-dire qu'imaginez que vous allez créer, je sais pas, 5, 6 visuels Instagram pour votre compte et que bah, vous vous dites que vous voulez les sortir bah, tous les lundis à 18h, et ben vous allez être capable de le faire grâce à Canva, mais pour ça, pour la planification, il vous faut Canva Pro. Et ça tombe bien parce que grâce au lien que vous avez dans la description, vous bénéficiez de 45 jours d'essai gratuit à Canva Pro, seulement via mon lien, sinon en fait l'essai gratuit est beaucoup moins long si vous allez sur Canva sans le lien. Donc profitez-en. Et puis si jamais vous voulez continuer sur un abonnement payant, libre à vous de le faire. Et on touchera une petite commission sur les abonnements. Je pense que ça ne sert à rien de rester sur de la théorie pendant des heures. Donc je vous propose de passer directement derrière mon écran pour que je vous montre comment faire. Vous allez voir, c'est tout simple et super rapide. Et si au passage, vous pouviez vous abonner à la chaîne avant de commencer, ça me rendrait énormément service. Bon, et eh bien comme promis, on se retrouve derrière mon écran. Je vais vous montrer comment on crée ces postes. Vous allez voir, c'est super simple. Donc déjà, je vais vous prendre une miniature. Donc par exemple, ma... Mon tuto Canva numéro 6, celle euh, ci on peut la supprimer. Donc imaginons que, bah voilà, en fait, je publie mes vidéos sur YouTube et je veux qu'en même temps, euh, sur LinkedIn, eh ben, ça publie automatiquement euh, la miniature de la vidéo après chaque publication. Donc imaginons que j'ai l'habitude de publier le mercredi ou le lundi à 18h, peu importe. Euh, ce qui, j'aimerais bien, soit le cas, mais n'est pas le cas malheureusement. Et qu'en même temps, du coup, ça publie une miniature avec un texte. Et eh ben, je vais tout simplement d'en partager là-haut. Et euh, je vais bah, sur « Partager sur les réseaux sociaux » comme son nom l'indique. Vous allez voir, c'est assez simple. Là, vous avez tous les réseaux sociaux disponibles. Donc vous avez Twitter, TikTok, Instagram, Pinterest, Tumblr... Je n'arrive pas à le prononcer. Bon, euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui utilisent ça en France. Et donc, euh, bah, vous pouvez publier directement sur votre profil LinkedIn ou une page si vous êtes une entreprise, par exemple. Ce qui est assez pratique. Donc, pareil pour Insta, pareil pour Facebook. Et donc, euh, bah, je vais cliquer dessus. Donc là, ça va... Alors, normalement vous ça va vous authentifier, moi je me suis déjà authentifié, euh, donc n'hésitez pas à le faire. Et donc ici vous pouvez choisir la page que vous allez publier, donc la page 3, et le texte. Donc euh, par exemple je vais mettre euh, « Bonjour, voici ma nouvelle vidéo sur Canva ». Là je vais avoir le choix de la publier maintenant, donc ça va créer un post sur mon LinkedIn avec exactement ce texte. Je vous avoue que je pas trop envie de le faire parce que euh, bah, je n'ai pas envie que les gens sur LinkedIn me prennent pour un fou. Mais euh, ça peut très bien se faire. Vous pouvez aussi la programmer, c'est de ce dont je vous parlais, mais pour ça il faut Canva Pro. Euh, et donc par exemple, bah, si je veux que le 2 décembre euh, à 18h00, ma vie, mon poste soit publié, je fais terminer, planifier. Donc si je clique sur planifier, ça va mettre en place la planification et ce sera publié à cette heure-là ou l'enregistrer comme brouillon. Je peux aussi modifier la date. Et donc, bah, ça va me publier automatiquement. Moi, je trouve ça hyper pratique. Euh, d'ailleurs, petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que je ne vous ai jamais montré, et c'est un petit bonus, donc vous pouvez le faire, je vous rappelle d'abord, euh, avec tous les réseaux. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr que vos images s'affichent bien sur le réseau sur lequel vous êtes, vous pouvez redimensionner ici. Donc, soit redimensionner de façon personnalisée, mais vous pouvez aussi avoir euh, bah, selon les réseaux sur lesquels vous êtes. Donc, par exemple, si vous savez que c'est une publication Insta, mais vous avez un doute, vous pouvez redimensionner au format Instagram, couverture Facebook, normalement il euh, y a LinkedIn peut-être là-dedans, je ne sais pas, euh, c'est une bonne question. Bon, il y a peut-être, voilà, parce que vous avez même des logos de chaîne YouTube, donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas au moins un poste voilà, publication LinkedIn. Donc si jamais vous avez un doute, euh, vous pouvez retrouver les dimensions ici du poste que vous êtes en train de faire, comme ça vous êtes sûr que ça ne va pas être coupé, ou trop petit, ou trop grand, c'est assez pratique. Donc euh, voilà, voilà. c'était un petit bonus, c'est cadeau. Et puis bah, de mon côté, euh, c'est tout, hein. donc on se retrouve derrière la caméra. Bon bah voilà, je vous avais pas menti, hein, c'était super rapide à présenter, euh, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions, et puis le like surtout, c'est super important. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex, ciao